Bonjour à tous, je suis David Bitton, hypnothérapeute, praticien en PNL et en neurothérapie. Je suis ici également trader particulier à mon compte. Il y a quelques années de ça, une dizaine d'années, je me suis lancé dans le trading. J'ai eu l'occasion d'acheter plusieurs formations, notamment celle de Serge. Euh, qui euh, m'a permis à l'époque euh, de grandement me développer au niveau du scalping, euh, d'avoir de plus en plus de trades gagnants. Et effectivement, comme il le dit dans ses vidéos, on arrive à plus de 90% de, de trades gagnants. Bon, euh, au début, j'ai cherché à gagner ma vie avec. Donc, je reconnais que c'était un petit peu compliqué parce que j'avais la pression euh, absolument de devoir faire des résultats, donc après, c'est pour ça que j'ai plus ou moins ralenti le trading et je me suis mis euh, euh, plus dans mon métier euh, dans lequel je me suis bien développé aujourd'hui j'ai repris euh, donc les méthodes de Serge, je me suis remis un petit peu dans le bain parce que j'avais un petit peu oublié et le fait maintenant en fait de plus euh, avoir la pression de devoir me générer un revenu grâce au trading mais d'avoir plus euh, comment, euh, un métier qui me génère des revenus et moi euh, d'avoir euh, le trading en plus et eh bien j'arrive à me sortir euh, sans stresser avec des petites mises euh, entre 600 et 700 des fois 1000 euros par mois mais c'est plus 600 ou 700 euh, avec un compte à 5000 euros donc voilà je, je vous encourage si vous le souhaitez euh, à utiliser la méthode de Serge euh, qui est vraiment très efficace Là, vous voyez, aujourd'hui, euh, j'ai un petit trou euh, dans mon agenda. Donc, euh, j'en profite pour allumer mes écrans, me faire plaisir et puis euh, passer quelques ordres euh, sur, euh, sur mon broker. Donc, et bien, écoutez, je ne saurais que vous encourager d'acheter euh, la méthode de Serge. Et puis, je vous souhaite à tous de bons trades. Euh, prenez soin de vous. Euh, faites attention aux émotions surtout. Et puis, euh, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Salut, ciao, ciao. Bonjour, je suis Landry, donc euh, trader d'aide débutant. Je fais cette, cette intervention vidéo pour deux raisons. La première, c'est pour remercier euh, Serge, Serge Desmoulins, pour la qualité de sa formation, la clarté et sa simplicité. Et la seconde aussi, pour lui venir un peu en aide, parce que j'ai vu sur Internet que, que certains disaient que c'était lui qui composait ces... Euh, les retours de ces étudiants, etc. Donc moi, en toute transparence, euh, donc je suis en, en trader débutant, comme je vous l'ai expliqué. J'étais plutôt à la base sur du long terme. Euh, Covid oblige. Je suis passé plutôt sur le scalping pour pas être perturbé par par, par tous ces mouvements, etc. Et du coup, c'est ma quatrième formation achetée, donc une qui, qui concernait les actions plus long terme et les trois euh, euh, trois autres euh, qui sont axés sur le scalping donc euh, Serge c'est la troisième formation que j'ai acheter. et c'est euh, celle qui m'a fait le plus progresser euh, les deux premières euh, qui sont vous pouvez trouver sur internet hein, c'est une formation qui sont déjà un peu plus chères l'une qui est particulière mais euh, qui est axé sur la sur la sortie de, de, de range etc qui est un peu plus compliqué dans ces temps-ci et, et l'autre qui est euh, très, très énormément complexe et euh, difficile à mettre en œuvre enfin je pense qu'il faut être déjà confirmé vraiment donc voilà donc moi je, je commence j'étais euh, j'ai j'ai acquis cette formation donc le 28 juin alors on va le voir mais ce sera miroir ah bon, il y a un appel, euh, 28 juin. Donc ça fait euh, deux mois, deux, deux mois. Donc j'étais euh, déjà positif euh, en, euh, en scalping euh, en mode démo. Là maintenant je travaille bien sûr en, en, en réel. Alors il euh, y, y a tout le côté euh, psychologique qui y agit. Euh, je ne suis, je suis pas encore arrivé à, à l'égal de ce que je faisais en, en démo, hein, parce que évidemment, comme, comme ceux qui connaissent et le savent, euh, c'est particulier quand euh, la transition est un peu compliquée. En tout cas, euh, je suis persuadé que c'est cette formation-là, l'approche que, que Serge nous, nous donne, qui, qui, qui, qui me fera gagner euh, ma liberté financière et je. Euh, il y a aucune formation euh, miracle. Euh, le travail, c'est bien sûr à nous de le faire. C'est au traders de le faire. Il n'y a pas de pas de formation garantie qui vous dit que vous allez gagner. Mais en tout cas, euh, Serge euh, vous donne tous les éléments, tout ce qui est euh, vraiment euh, essentiel euh, pour avoir toutes les chances de votre côté et, sur, et, euh, et pour et pour gagner de l'argent vraiment. Bourse. Donc voilà, merci Serge, vous pouvez, vous pouvez avoir confiance en sa formation, euh, comme je voulais dire dit en toute transparence, si j'aurais une, une chose à, à, à redire, ce serait juste que la navigation entre le, les formations 1, 2, 3, 4 est un peu euh, compliquée sur les liens, enfin compliquée, c'est peanuts, mais bon, euh, c'est juste ça, enfin c'est juste un petit détail, mais je n'ai pas trouvé de, de, de, de point vraiment négatif si ce euh, n'est peut-être faire une petite synthèse mais je sais que Serge est en train de bosser sur la, sur la... que j'attends avec impatience voilà allez au revoir merci Serge bonjour à tous euh, bonjour Serge euh, juste un petit mot euh, pour te remercier par rapport à tes formations qui sont très très in intéressantes et instructives ce sont des formations qui utilisent enfin on, on, on utilise en fin de compte les indicateurs que n'importe quel trader utilise euh, si maintenant certains pensent qu'il y a une arnaque là dessous vous vous trompez complètement parce que ce sont des outils qui sont utilisés je dirais par tous les professionnels du trading dans le monde après dans une utilisation scalping c'est un petit peu différent euh, parce qu'il faut être hyper réactif et que ça demande une méthodologie très particulière, ce que justement montrent les formations de Serge, et je lui en remercie. Pour le reste, et ben après, ça ne tient qu'à vous. Donc, euh, euh, il ne faut pas vous mentir à vous-même euh, par rapport, je dirais, justement à la méthodologie et à, à l'utilisation du scalping. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Euh, merci Serge. Sinon, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien. Ici, il fait beau. J'en profite euh, pour cette fin d'été euh, qui ressemble euh, à, je dirais, à une journée euh, particulièrement plaisante. Voilà, à bientôt. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Anthony. J'ai 30 ans je travaille en commerce. Mon envie de liberté et d'autonomie, comme beaucoup de personnes je pense, hein, m'ont poussé à faire des recherches sur Internet. Ces recherches ont eu comme résultat le trading. Ensuite, en regardant des vidéos sur YouTube, j'ai pu observer Monsieur Deboula. Sa pédagogie, sa façon de parler, sa simplicité m'ont beaucoup attiré. C'est pour ça que je me suis orienté tout naturellement vers ses vidéos, donc les formations en scalping, plus chez Mon objectif de devenir libre et autonome commence à se rapprocher. Je commence à toucher mon objectif du doigt. Pourquoi ces vidéos Dans un premier temps, je tiens à apporter mon soutien à M. Desmoulins. Malgré tout ce qu'on peut entendre et lire, M. Desmoulins n'est pas une personne qui écrit lui-même ses avis sur Internet. Et la deuxième raison pour cette vidéo, c'est que je tiens tout simplement à le remercier, car grâce à lui, mes objectifs se rapprochent et je vais pouvoir devenir enfin libre et autonome. Merci à vous, M. Desmoulins. Alors, bonjour à tous. Je suis Florian, je suis un étudiant de Serge Desmoulins. J'habite à Toulouse, donc pour lui venir en aide, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui pensent que Serge de Moulin écrit lui-même les commentaires. Ben, sachez que moi je suis un, un étudiant de Serge de Moulin, donc j'ai acquis ces trois formations. La formation 1.0, 2.0, 3.0 et la 4.0. Et c'est pour vous dire que je suis super satisfait des, des formations de, de, de Serge de Moulin. Moi je trouve que c'est un super formateur, un très bon pédagogue, euh, il, il explique super bien comment il faut rentrer en position, comment il faut sortir en position scalping. Donc euh, moi euh, je suis très satisfait de ses de formations, j'adore ses vidéos YouTube, j'adore tout son, son contenu, tout simplement. Euh, ben, c'est tout simplement euh, Serge moulin qui m'a inspiré du trading parce que c'est vrai que je regardais pas mal de vidéos et il y en a beaucoup euh, qui croient savoir trader et qui ne savent pas trader tout simplement alors que Serge Demoulin, euh, euh, lors de ses vidéos en formation euh, il fait du trading live, il montre à ses, à ses étudiants comment il faut rentrer sur le marché et quand il faut sortir aussi moi je trouve euh, que c'est un excellent formateur donc euh, les gens qui pensent que Serge Demoulin écrit lui-même les commentaires, ben, vous vous trompez. Euh, moi, j'adore euh, tout, tout ce contenu, je me, je, je me répète un petit peu. Mais euh, tous les jours, tous les jours, je regarde euh, ses vidéos quand il en sort euh, des nouvelles tous les jours. Donc, euh, moi, pour vous dire, je suis pleinement satisfait de, de ses formations. Puis, c'est lui aussi qui m'a inspiré du, du trading. J'ai suivi aussi d'autres formations que je combine aussi. Donc je ne vais pas vous le cacher, j'ai suivi les formations de, de Alexandre Leclerc, alti trading. Et moi euh, euh, je trouve que dans ces formations de alti trading, euh, ils promettent euh, euh, des gains faciles. Et euh, je trouve que la formation elle est pas bien éclaircie par rapport à, à celle de Serge Demoulin. Donc euh, moi je suis pleinement satisfait de, de, de ces formations. Euh, je suis devenu rentable grâce à ces formations. Et du coup euh, voilà moi je, juste pour lui venir en aide et eh ben, euh, ben moi je, je témoigne en vidéo que c'est un super formateur et, et que j'attends ses autres formations avec euh, impatience. Bon ben voilà, je vous souhaite une, une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, alors euh, une petite vidéo très courte euh, pour vous parler de mon retour d'expérience sur les formations de Serge. Donc tout simplement ces formations sont géniales. Je les ai toutes faites, 1.0, 2.0, 3.0, et la 4.0 qui est à la dernière et qui dure une dizaine d'heures. Serge est très pédagogue, il va droit au but, pas de blabla. Bla. Euh, il vous donne le, des stratégies clés en main, et je pense c'est ce que les débutants ont besoin. Parce que nous parler pendant des heures et des heures, pff, à la fin on arrive devant le graphique et on ne mmh. sait toujours pas quoi faire. Et c'était mon cas après avoir suivi la formation TKL qui dure plus de 100 heures euh, j'arrivais devant mes graphiques et euh, voilà il se passait rien donc j'étais très frustré et puis je, je regardais les, les vidéos de Serge sur YouTube je les ai toutes regardées hein, les 300, les 400 puis après bah, je suis passé à l'action j'ai été très, très satisfait, j'ai eu un déclic donc mon trading s'est énormément amélioré depuis donc je remercie Serge qui est un très bon formateur et qui est disponible aussi. Souvent j'ai des questions, je lui envoie des emails il me répond. Euh, si c'est pas dans les quelques minutes, euh, c'est dans l'heure qui suit. Quoi. Donc merci à Serge et puis tous les rageux, tous les haineux. Voilà. Les gens parlent euh, de... mais ils savent pas de quoi ils retombent. Donc euh, ben voilà, c'est ça le nouvel air internet, tout ça, 2020. C'est du n'importe quoi. Voilà. bonjour je m'appelle bruno je suis trader depuis trois ans en compte réel j'ai visionné pas mal de vidéos sur internet et celle qui a retenu mon attention était celle de serge euh, j'ai trouvé sa pédagogie sa façon d'expliquer calmement à la portée de tous m'a décidé à acheter sa formation de trading notamment sur le scalping. Avec sa méthode, je fais régulièrement de jolis gains, avec un compte à 2000 euros, à condition de bien appliquer ses conseils. Je pense qu'avec un peu plus d'expérience, encore, j'arriverai pas loin de 100% de réussite. Je l'ai contacté plusieurs fois, il m'a toujours répondu le plus souvent dans la journée, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Le prix de sa formation est très raisonnable par rapport à certains qui en un, un abuse vraiment, euh, j'ai vu des formations à 5000 euros et même davantage. Ils euh, prennent vraiment les gens pour des imbéciles. Au fil des mois et des années, j'ai vraiment euh, pris confiance en lui. Et je trouve que les gens qui, qui critiquent sont jaloux euh, de sa réussite. Alors Serge, je continue euh, tes formations et je te souhaite encore beaucoup d'étudiants pour utiliser tes compétences. Merci à toi et bon trade Bonjour, je suis euh, Lompo Michel Miyeva. Euh, je suis du Burkina Faso. Euh, je suis euh, un étudiant de Chaise de Moulin. Euh, je tiens à vous rassurer que j'étais satisfait euh, de la simplicité euh, des cours de Chaise de Moulin. Euh, il enseigne. Euh, une stratégie qui m'a beaucoup plu le scalping euh, qui est une stratégie qui permet d'être à l'aise sur le marché et même si vous aviez d'autres occupations ça vous permet ça ne joue pas sur vos occupations euh, donc euh, je suis là pour, euh, pour vous rassurer que euh, le, le cours de cette moulin m'a permis euh, euh, d'être rentable, ça a minimisé mes pertes. Et également, euh, c'est un cours euh, très bien simplifié euh, qui permet de, de pouvoir détecter les points d'entrée et de sortie de façon précise. Et également, ces indicateurs m'ont beaucoup impressionné parce que c'est un travail vraiment abattu. Je tiens à féliciter M. Desmoulins pour la qualité de son enseignement. Bonjour, je m'appelle Damien, j'habite à Bastia en Corse et je viens vers vous pour faire ce petit témoignage pour Serge. Comme pour moi, vis-à-vis -vis de Serge, son témoignage est important, euh, j'ai pris des petites notes. Ne m'en veuillez pas si des fois je baisse la tête pour regarder ce que, ce que je voulais dire, mais ça me paraît important. Euh, je me suis intéressé au trading euh, il y a maintenant euh, plus de cinq ans. Voilà. Et au début, comme beaucoup, euh, ben je me renseignais, je m'informais de manière empirique euh, en suivant des en ligne, que je trouvais sur youtube, que je trouvais un peu partout pour encore des pdf que, que j'arrivais à obtenir, euh, alors j'ai beaucoup appris certes mais je me suis aperçu quand même euh, euh, qu'il y avait le, le recul que j'ai perdu beaucoup de temps, alors j'ai perdu beaucoup de temps euh, d'une part parce qu'on ne on fait, fait pas les choses dans l'ordre donc des fois on apprend des choses qui sont beaucoup trop avancées par rapport à ce qu'on devrait savoir à l'instant T hein. euh, on entend aussi surtout tout et son contraire, parce qu'on tombe sur des gens qui dénigrent les formations des uns, les uns dénigrant les formations des autres, etc. Euh, et puis, au bout d'un moment, euh, euh, on plafonne, c'est-à-dire qu'il y, y a des choses, on ne comprend pas pourquoi on les fait, voilà. et j'ai pris, euh, pris conscience de cela euh, un petit peu par hasard le jour où j'ai découvert euh, Serge en faisant des recherches sur internet. Voilà. Et euh, donc j'ai fait connaissance de, de Serge, euh, qui est un homme que j'appelle Récit à titre personnel énormément, euh, pour sa simplicité, sa passion aussi du trading. mais aussi aux, aux, de manière très importante, sa notion du partage. Ce n'est pas un marketeur qui vend des formations à tout prix. Euh, on a que, ça se voit tout de suite pour le prix de ses formations d'ailleurs. Euh, et puis ces formations, ben, je les ai acquises au fur et à mesure, de fil en aiguille et toutes, unes et après les autres, et, euh, et, et donc euh, j'ai tout refait depuis le début. J'ai tout refait depuis le début, donc ça m'a permis de savoir des choses que je savais déjà, euh, ça m'a permis aussi de, de surtout d'ailleurs je dirais, de trouver des lacunes qui m'empêchaient euh, d'avancer. Hein m'empêcher de progresser voilà. et euh, je dirais que comme sur un ordinateur en fait ben, je me suis tout simplement euh, euh, <rire> j'ai simplement défragmenté mes, mes connaissances Donc à partir de ce moment là j'ai beaucoup évolué euh, et puis euh, ben, pour l'apprentissage en lui-même ben, j'ai fait comme tout le monde je suis tombé euh, je me suis relevé j'ai revisionné les vidéos je me suis reformé je suis retombé je me suis re relevé etc euh, et c'est surtout j'y ai cru et puis je n'ai jamais abandonné. Voilà. Euh, J'insiste sur le fait que les formations, les vidéos, il ne faut pas hésiter à les revoir une fois, deux fois, dix fois, vingt fois, parce qu'on on se rend compte de manière très surprenante que euh, même si ben, on l'a vu vingt fois, on ne sait pas pourquoi, la 21e, notre cerveau capte une info qui était passée à travers. Donc, euh, euh, ça fait du bien de la réentendre et puis ça fait du bien aussi de toute façon de, de revoir les fondamentaux. Alors par une curiosité aussi, j'en avais d'ailleurs parlé à Serge, j'ai fait d'autres formations, j'en ai acheté d'autres, euh, intéressantes aussi. Mais euh, finalement, ma conclusion a toujours été de revenir à celle de Serge. Euh, naturellement, hein, euh, je suis revenu à celle de Serge, euh, d'abord pour son enseignement de, de, de très grande qualité. qualité. Et puis euh, aussi parce que Serge certainement par son enseignement m'a totalement converti au scalping, à tel point qu'aujourd'hui le day trading, le swing trading ne me parle pas du tout et, et me laisse même euh, dubitatif. Voilà. Euh, mon taux de réussite, alors il n'est pas exceptionnel puisque je suis quand même dans une moyenne euh, de trade gagnant de 87%, ce n'est pas exceptionnel puisque... Certains des étudiants de SERGE annoncent des taux de 90-95%. Euh, mais en revanche, grâce à un, un money management extrêmement rigoureux que, que j'applique, euh, j'arrive tout de même à obtenir, euh, en tout cas sur cette année, un taux de, de gain de euh, 1,43% par jour. Ce qui me permet de doubler mon capital de 11 semaines à peu près, donc je vous laisse faire le calcul intéressant. Donc, mon objectif personnel, c'est à terme d'être trader professionnel. Vous voyez, je travaille dans des conditions qui ne sont pas trop difficiles. Euh, donc, je traite depuis mon domicile. Et puis, euh, pour ceux qui hésitent encore, euh, n'hésitez plus. Allez-y, foncez et croyez en Serge. C'est un excellent formateur et un homme extrêmement disponible. Allez, à bientôt. Ciao. Bonjour à toutes et à tous, Fabrice, 56 ans, cadre commercial, euh, nous sommes le mercredi 9 septembre 2020. Euh, voilà, je suis, venu, euh, je suis venu au trading euh, suite à un, un arrêt euh, forcé de mon activité commerciale, au mois de, comme beaucoup d'entre nous, au mois de avril de cette année. Euh, je, je souhaitais me mettre au trading depuis, depuis pas mal de temps et puis le, le, le temps me manquait Donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai cherché des, des, des informations sur le web euh, Je n'y connaissais absolument rien Donc euh, je ne savais pas trop par où commencer J'ai bien compris qu'il fallait se former pour, euh, pour démarrer Je me suis tourné vers euh, une des premières formations que j'ai trouvées, pour ne pas la citer, un petit trading, euh, qui ne m'a absolument rien apporté, en tout cas pas ce que je souhaitais. Euh, ça aurait pu avoir des conséquences un petit peu fâcheuses, dans la mesure où euh, non seulement j'ai laissé tomber la formation, mais je euh, je n'avais pratiquement plus envie de trader, je ne, pas, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment trader, alors je jetais un oeil progressivement sur les, petit à petit sur les sur les vidéos de Serge euh, et je me suis dit bon effectivement euh, c'est pas du tout le même euh, le même discours c'est pas du tout le même environnement et là je pense que j'ai fait bonne pioche puisque euh, j'ai suivi la, la formation de Serge euh, Le résultat c'est que je sais maintenant traîner, alors bien ou mal, ça l'avenir me le dira. Mais effectivement, euh, c'est une formation qui est extrêmement sérieuse, qui est extrêmement dense, qui permet de, savoir, qui permet de passer du trade. Euh, je suis actuellement en période de, de test, je dirais. J'essaie je, des choses, je fais des erreurs, j'essaie de les comprendre. Et puis euh, à la fin du mois de septembre, je vais... Euh, j'ai déjà un compte démo, mais je vais me mettre en situation <coughs> euh, réelle enfin, de démo pendant trois mois pour voir euh, ce que je peux en, en tirer. Mais je, je suis assez bluffé par les, les résultats qu'on peut obtenir et euh, bon, j'engage vraiment tous ceux qui s'intéressent au trading à suivre la formation de Serge. qui ne, Je, je m'en aperçois quand on sort un petit peu des... Du cadre posé par, euh, par cette formation, on s'expose à des, des désillusions, des risques, etc. etc. Stochastique et RSI, euh, je m'aperçois que c'est quand même pas le plus mauvais, les plus mauvais indicateurs qui existent. Voilà, donc en résumé, ben, Serge, merci surtout. Et puis, euh, continuez, je ne manquerai pas de vous tenir informé de, de la suite. Bonne journée! Bonjour Serge, je suis Jean-Yves Lenné, professeur de physique à la retraite, je tiens par ce message à vous remercier pour votre formation Scalping, c'est grâce à votre version 4.0 que le déclic du succès est venu, même si je me laisse encore parfois submerger par mes émotions. J'ai apprécié votre simplicité, rien que dans votre façon de parler. Vous ne faites pas partie de ceux qui nous montrent leur Ferrari. Et surtout, votre méthode a été pour moi très efficace. Des présentations claires sur tableau blanc, beaucoup de trades en live, avec vos commentaires très pertinents. C'est grâce à vous euh, si j'ai adopté les bougies Ekenashi. J'y ai ajouté Ishimoku et les bandes de Bollinger, et ma foi, c'est pertinent. Encore une fois, merci Serge et à bientôt. Au revoir.